Oh Là j'ai vraiment peur Il n'y avait pas ça tout à l'heure Là c'est terminé Imaginez qu'une personne n'ait jamais joué à un jeu vidéo d'horreur et que là elle y joue pour la première fois et qu'elle choisisse l'un des jeux les plus creepy, difficiles et apparemment flippants du monde. Voilà, c'est un Santos, c'est Lucas Brasier. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La description que je viens de vous faire, c'est la mienne. J'ai jamais fait un jeu d'horreur. Le pire que j'ai fait c'est Until Dawn. Donc pour vous dire, ok, ça fait un petit peu peur, mais c'est plus un jeu narratif avec des choix. Il y a une petite caméra derrière, comme ça on pourra voir les réactions, vous pourrez voir un petit peu le setup également. Donc on est parti tout simplement. On a lancé Visage. C'est un pote qui me l'a recommandé. Merci François pour la recommandation. On est là pour essayer de faire le jeu à j'ai même une montre sur moi qui permet de voir les BPM en temps réel, donc ce qui vous permettra de savoir quand il y aura des grosses actions à combien je suis monté. Et mon but, ça va être de rester le plus stable possible, c'est-à-dire que là actuellement on est à 84, 87, ça s'accélère parce qu'avant j'étais à 70, 75. La vidéo a même pas commencé. C'est le début déjà. Je me fais perdre moi-même. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et toujours pour faire le croyant, vous et oser bah voilà, là on essaye de dépasser ses limites sur un jeu d'horreur pour la première fois avec l'un des pires. Hello, Twain. It's Rose, your je suis en 58 BPM, voilà mon cœur va s'arrêter right. bye, bye. bye bye Bon de toute façon là rien de flippant C'est hein, le tuto Oh l'horloge du chat, ça Soyez sûr qu'à un moment où il y aura un truc flippant dessus Bon bah là on est somme toute dans une entrée des plus classiques Et là vous le voyez le truc foncer tout droit là. Vous dire vous êtes en train de marcher Et là il y a un truc qui arrive de face La santé mentale de votre personnage affecte le gameplay En note, rester longtemps dans le noir diminuera la santé mentale de votre personnage Ah ok je peux allumer des bougies Le problème c'est que là j'ai rien pour allumer des bougies et voilà, événements paranormaux se produisent de manière aléatoire tout au long du jeu. Évitez de rester trop longtemps dans l'obscurité, bah là ça va, à la lumière. Votre attention s'il vous plaît, les objets entourés en rouge sont d'une importance capitale pour la suite de l'aventure. Cependant, en tant que pire agent sur le terrain, Lucas va mettre plus de 30 minutes à y trouver. Et encore, ce n'est que le début. Agent embrasé, non diplômé. Putain rallume-toi rallume rallume Ok on monte à l'étage Tout se passe bien Tout va pour le mieux La porte est ouverte C'est pas flippant Oh les salles de bain Et eh, j'ai même pas envie de rentrer Parce que je suis sûr qu'à droite il y a un truc Ah lui il a fait les stocks pour le confinement Oh la salle de bain avec le rideau Jamais je passe là Il va falloir Écoutez moi bien Jamais de la vie j'ai avec ce rideau Bon allez Voyons, vous oser, C'est Lucas Brasier oh. Quoi Ah, on se téléporte Mais je suis où là Ok. Pourquoi j'ai la taille d'un enfant là Je change de taille et je change d'endroit. Ok, bon. Je suis la seule personne qui joue à un jeu d'horreur et qui s'est bloqué dans le tuto. C'est fou ça Ah mais je suis accroupi depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je fais la taille d'un enfant Agent Brasier Non, diplômé. RT pour prendre. Bah voilà, on tire la porte. Et... On va pas speedrun le jeu, nous Oh pas bah. <rire> je crois que là on est très mauvais pour le moment en vrai il y a beaucoup de lumière donc la santé mentale ça devrait aller, là je veux bien un truc s'ouvrir sous... ok j'allume la télé jusqu'ici rien de grave, oh la clé du sous-sol ça il existe deux types, les objets dynamiques et les objets clés Clé étiquetée sous-sol et eh bien on la prend, je sais où elle va celle-là là je vous dis je suis pas bien, là cette ampoule elle va éclater c'est sûr, c'est sûr ça peut pas bien se passer là c'est sûr oh il fait beaucoup trop noir euh toi, allez je le fais passer devant. Tu vois un truc Non mais non. Je peux pas. Je peux pas faire ça. Hop. J'ai eu trop trop peur. Allez pas que je fasse du bruit. Allez, on se ressaisit, rien à faire, je fonce. Rien à faire, rien à faire, rien à faire, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'avance, j'avance, j'avance, je trace, je trace, je trace, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, je vois rien, j'ai peur, putain chapeau. Je... Oh Mais y'a rien, je vois rien, y'a rien. Agent embrasé, non diplômé. Clé du sous-sol. Mais je l'ai Bon, bah voilà. Agent embrasé. Non, diplômé. Ah, je suis revenu à mon point de départ. De toute façon, il n'y a pas de screamer dans ce jeu. Non Ce jeu, euh, tranquille. Tu m'entends Tranquille. Tranquille, le jeu. Ouais, je regarde pas où j'avance. Allez. Bon, là, il n'y a rien. De toute façon, euh, trop facile. Oh non, ma santé mentale est en train de se dégrader. Arrête. Chou, attendez. Voilà de demander. Oh là là. Déjà, ça, juste ici dans l'entrée, pas d'éclairage. Vous voulais faire atteinte à ma santé mentale. Mais là, c'est trop glauque. Moi, je veux pas aller dans les souterrains comme ça. Moi, de base, je suis là pour faire des vidéos bonne ambiance. On s'amuse, on rigole. Pas des vidéos où je suis censé me faire attaquer de tous les côtés. Oh, la salle d'opératoire. Ça, c'est bâche, Ça sent vraiment l'opération. C'est ultra creepy comme endroit quand même. Ah bah voilà un peu de lumière Oh non ma santé mentale Vous arrêtez Là je suis à la lumière tout se passe bien Un hein, cerveau vas-y Attendez je vais rester là parce que mon cerveau Vous le voyez juste en bas à gauche là sous la caméra Mais mon cerveau s'est allumé Donc s'il s'allume ça veut dire qu'il va pas bien C'est bizarre j'entends vraiment des bruits en décalé Donc j'ai l'impression que parfois il y a des gens derrière moi Eh hey Ces bruits de porte je connais Quand ça commence comme ça Y'a rien dans l'armoire et après tu te retournes Bam, screamer, pas moyen de l'ouvrir Dommage Par contre là je faut que je vous confie un truc Je me sens de moins en moins bien Parce que mon cerveau continue d'aller de moins en moins bien Alors que je suis à la lumière Donc, Ça veut dire qu'il y a des degrés d'excitation qui sont en train d'évoluer dans ma tête Et là j'entends de la musique Oh non, la lumière elle a claqué où c'est qu'on la rallume C'était drôle au début, hein Non. Maintenant, ça... Oh, la porte qui se referme derrière moi. Les amis, je crois que c'est l'heure de mourir pour la première fois sur ce jeu. Vous voyez, ça me, fait... ça me donne vraiment l'impression qu'en fait, je perds du terrain de jeu et qu'après, je vais me retrouve isolé dans une pièce qui va s'éteindre et que je vais mourir. Je veux bien repartir dans cette pièce si vous le désirez. Mais encore faudrait-il me donner soit une bougie, soit le mode d'emploi pour l'allumer. Et eh, je repars dans le noir, j'ai pas peur. Rien à faire, j'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La peur, c'est dans la tête. La peur, c'est dans la tête. Bah ben voilà Je pense que je me fais pas assez confiance. Je trop que le jeu, il va me faire peur alors que pas du tout, il est friendly. Ah, il y a une clé Ça fait combien de fois que je passe devant Oh non, je suis trop nul <rire> Depuis le début, il y a une clé. Prendre l'objet qui lance. Cet objet lancera un chapitre. D'accord Chapitre de Dolores, un rêve retort. Donc ça veut dire, depuis tout à l'heure, je suis enfermé dans le tuto. Et <rire> j'ai pas réussi. Ah m'en sortir Ok Donc la clé pour le petit miroir brisé, Il faut juste que je trouve la porte. Pour vous dire, ça fait une demi-heure que j'ai lancé le tournage et j'ai à peine de trouver une des clés qui va me permettre de faire quelque chose. Le truc c'est que Dolores je sais plus du tout où il est son chapitre. Donc on va essayer toutes les portes. Et l'armoire. J'y vois rien. Allez, je vais mourir. Ah, porte miroir de Dolores, c'est sûr c'est celle-là. Ok. Donc là on arrive dans le premier chapitre. Non. On va la voir dans le miroir. Pourquoi la porte elle est fermée Sauvegarde en cours Le miroir, il a disparu Oh Pas bien là Le miroir, il a disparu. Le stress, c'est qu'en fait, quand on se retourne, le jeu peut avoir changé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses que t'as as vu la première fois qui sont plus du tout la deuxième. Et des choses qui n'y étaient pas, je suis sûr qu'ils peuvent apparaître. En fait, je ne comprends pas où je dois aller. Je sais que c'est un jeu d'énigme, donc il faut que je le trouve par moi-même. Mais euh, je ne comprends pas où je dois aller. Est-ce que toi, t'as un indice à me donner Allô J'ai besoin d'un indice. Je suis bloqué. Allez! Pas bah cool. Salle de progression. Cette salle contient les objets représentant votre progression dans le jeu. Ces objets sont collectés de différentes façons, dont à la fin du chapitre. Une fois récupérés, ils apparaissent automatiquement dans la salle de progression. Du coup, moi j'ai fait aucun truc, donc j'ai aucun objet. Bon, de toute façon, ce jeu, on a compris, il fait pas peur. C'est juste une ambiance stressante, mais il a rien de fou. Y avait pas ça tout à l'heure Là Je me sens vraiment pas bien Il avait pas ça tout à l'heure Eh oh Oh sa mère Je crois que les amis, on vient de... Je crois que là, on vient de rentrer enfin dans le jeu. On passe là. là, il y a le drap à J'ai pas peur Oh non, il y a quelqu'un qui habite dans le plafond Des colocataires Et il paye même pas le loyer Oh là là ah, petite lumière. Elle semble montrer une pièce dans la maison. Logiquement, déjà, c'est une pièce qui doit être un peu loin d'ici. Elle ne veut pas être juste à coller, donc ça sert à rien de fouiller les pièces vraiment collées. Euh, là, je commence un peu à avoir l'idée de la map de la maison en tête. Donc, je pense que c'est rez-de-chaussée. Vu qu'on voyait une fenêtre, ça doit être... quelque euh, Monsieur Vous êtes trompé de maison Oh, sa mère toi, Je ne te connais pas Vous pouvez rallumer la lumière Est-ce que vous pouvez rallumer la lumière Allez T'es pas drôle J'ai peur d'appuyer Qu'il mette sa main aussi Quoi ça marche plus Ah, ma santé mentale est en train de baisser pour que je run. Je regarde pas, bien sûr, dans le sens où il est parti. Je sais pas s'il faut que j'aille le confronter. En fait, j'ai très peur qu'il passe un sprint tout droit. Tu veux que je vienne Ouh! Est-ce qu'il essaye de me dire l'endroit où c'est Ou est-ce que c'est un endroit où je ne dois pas aller bien. Je vais voir là-bas. T'es pas là-bas, je dois aller. Je reviens te chercher. C'est moi qui décide, ici. Non, oh, je regarde ce que j'ai dit. Arrêtez. C'est vous qui décidez, bien évidemment. Il a rien dehors. Je vois pas ça dans le sous-sol. Je pense qu'il faut que j'aille vers là où il est. J'ai peur de prendre un screamer, là. Baisse les yeux pour lancer les BPM sur la montre. Et il ferme la porte au nez. Et il est juste derrière la porte. Oh Pas drôle On peut allumer la lumière ici. Ouhou. Je suis vraiment pas rassuré. Gabi On fait un tête-tête Tu veux quoi Il est plus là. Ah oh non, la lumière elle marche plus. Du coup, je vais finir par avoir des hallucinations. Ouais Vas-y, je te suis. Pas de soucis. Je pense pas que tu sois méchant dans le fond Je pense que c'est juste un... T'as juste pas eu de chance dans la vie Donc je vais revenir dans cette salle histoire de me ressourcer un peu Parce que j'ai vu que l'éclairage euh, C'est pas trop ce qu'il y a Bon, pour le moment il veut m'amener dans une pièce Mais je sais pas encore laquelle Donc on reste là un peu pour se restaurer Pour récupérer de la lumière Ah J'avais pas vu ça C'est nouveau non Je vais lui retirer le pieu j'ai trop peur que le cadre il se mette à parler. Oh lolo, Je suis armé Mais non. Ok, vous avez trouvé un long crochet. Un crochet comme ça, ça va me servir à quoi honnêtement C'est pour ouvrir quoi Si j'étais un disquetteur professionnel, je dirais que c'est pour ouvrir euh, le chemin qui mène à ton cœur. Ah, le crochet c'est pour attraper ça Agent Brasier Non diplômé. La poignée est hors d'atteinte. Attention, votre santé mentale diminue rapidement. Pourquoi Arrête-toi Arrête-toi Ma santé mentale va de plus en plus mal Je me balade avec des ampoules, sans avoir des ampoules au pied. J'aimerais bien te dire ma poule J'aimerais trouver le chemin m'échapper le problème c'est que le chemin est bouché je ne suis pas sûr de le trouver je suis en improvisation j'aimerais avoir le clé, les clés de ton coeur et de ta maison le problème c'est que je deviens fou parce qu'il n'y a pas d'éclairage naturel si là il y en a quand même en vrai tu peux pas me faire le coup là je suis quand même bien hein j'ai l'impression d'être fort ah bah voilà on allume l'atelier voilà et là ça va aller mieux bien évidemment je crois que je suis en train de prendre la confiance et c'est la pire chose à faire attends comment on est le briquet Voilà. Je sais pas s'il y a vraiment une. Oh Attention, votre briquet est presque vide. Euh, faut que je l'économise, faut que je l'économise. Ferme-toi L'humus Maxima Non Je veux pas perdre le briquet Votre briquet est presque vide, vous n'avez plus besoin de le garder. Bon, bah ça veut dire qu'il va tomber tout seul. Bah en vrai, il m'aura bien aidé ce briquet. Voilà, bah bon, on allume. Quoi de plus difficile que d'allumer la lumière Y'a un baby qui pleure, Je sais pas. Ah non J'ai dit on laisse allumer. Attends. Pas bah toi qui décide. Là, y il a des choses très bizarres qui se passent dans cette maison. La poignée est hors d'atteinte. Oh Encore une fois, j'ai mis 4 heures à résoudre le truc. Non, je suis du mauvais côté Encore une fois, je suis le enquêteur que la terre est connue. Donc ça, ça va être à l'étage, va y avoir le bébé et ça va mal tourner. Oh non, encore le miroir. Mais là, la salle, c'est la même salle mais j'ai l'impression d'être dans une autre dimension. Attends, ça se ramasse. J'ai trouvé une pantoufle. Quoi Il est où le baby Where is the baby boy Les objets clés Utilisables un nombre indéfini de fois peuvent être entreposés dans le monde de jeu. Observativement ce qui vous entoure pour découvrir où. Et mal artiste, c'est pas Nike. <rire> J'avais pas vu les tableaux... Rassurant. Il manque quelque chose. Faut que je mette la pantoufle. Ouais. Oh j'aime pas. Non, non, non, Là, je suis crispé. Là, je suis crispé. Elle est passée où ma pantoufle? Ok. Baby, are you là? La porte s'ouvre. C'est un cadavre, ça. Je suis un cadavre. Non, je ne veux pas. Oh Là j'ai vraiment peur Oh non là je vais mourir Là il y a la lumière qui s'éteint Là c'est terminé Je ne vois rien Oh la là la là, la là là. J'ai cru que c'était terminé J'ai cru que j'allais mourir Pour moi là c'était la fin C'était finito, c'était fin de carrière ah, il y a des traces de sang. Est-ce que je les suis dans le bon sens, déjà, les traces de sang C'est ça, la question que je me pose. Parce que là, je suis en train de partir dans un sens. ça se trouve, je vais arriver à l'origine. Oh là C'est cool, oh, ça. Oh non Ma salle de sauvegarde Quoi Je vais m'agripper à ça Mais non et je regarde pas en bas. Je ne regarde pas en bas. Par contre l'animation très stylée comme ça de descendre dans le puits. Il fait drôlement noir par contre. Je sais pas si je vais pas devenir fou. J'ai pas peur Moi je te suis hein Il est passé où Je ne sais pas où je dois aller. Je marche seul. Et je cherche la sortie. Et je joue dans la nuit. J'ai même. Pas peur. La sortie. J'ai pas la rime J'ai pas la rime Je suis trop stressé Ah, ah Bon, je suis dans un trou. Première étape. Sortir du trou Attendez, il y a un truc que j'ai loupé là. J'ai vu un personnage passer de droite à gauche. Sauf que je ne peux pas suivre son chemin de droite à gauche. Il est parti là-bas le personnage. Qu'est-ce que je loupe Ah Il y a un trou en dessous crois. je crois. Où je m'accroupis. Allez, je suis accroupi, moi je passe maintenant. Y'a quoi C'est les mêmes miroirs qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que là, il y en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a eu quelqu'un 1, 2, 3. Attendez, y'a quoi au milieu déjà Au milieu y'a rien, je prends du recul parce que là y'en a un qui est bizarre, y'en a un qui est grisé. Et j'ai trop peur. Elle se balade Attends, y'a une personne qui est passée là de gauche à droite, c'est-à-dire, que... enfin de droite à gauche, donc cest à dire que... Le personnage. Est-ce qu'il se balade dans les miroirs et du coup faut le retrouver Attends. Je prends un peu de recul parce que j'ai pas envie non plus de me faire avoir. J Ça ressemble à une salle finale de boss, genre euh, la fin de l'arc de Dolores. Euh... Je la vois pas Elle est où Pas derrière. 1, un 3-6. Noscope. Elle est là. Okay. J'ai peur qu'elle me tape un sprint dessus. Je m'avance. Là, je suis vraiment pas rassuré. Okay. On est d'accord qu'il n'y a personne dans les autres miroirs. C'est le seul miroir qui est habité. Elle est là. Ah J'ai peur d'avoir compris. Est-ce que si elle est dans le miroir, c'est-à-dire qu'elle est derrière moi J'ai plus de cœur là, je sais pas à combien il est, mais... Oh C'était pas prévu que ça marche C'est-à-dire je peux casser les autres Là je suis en train de venir fou. Ok. Mais il a rien. Ta mère Ta mère Enlever un écouteur, je vais mourir. Ah les lumières, c'est elle Les Non J'ai continué 5-10 minutes plus loin que la scène que vous venez de voir, mais j'ai décidé d'arrêter, ça fait 2 heures que je tourne cette vidéo. Si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire si ça vous a plu. Je finirai peut-être cette histoire et j'irai peut-être même un peu plus loin dans le jeu. En attendant, en termes d'expérience personnelle, bien sûr, bah, première fois que je faisais un jeu d'horreur avec ce style d'ambiance, Honnêtement, je m'attendais à plus de screamers, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus d'interactions, de choses qui te fassent peur, etc. Mais le seul que j'ai pris vraiment à la fin, il a comblé pour tout le reste j'étais vraiment pas prêt. En attendant, c'est toujours, comme je vous ai dit, pour véhiculer cette image du « croyez en vous et osez. Finalement, je suis pas mort. Tout va bien. Mais c'est vrai qu'il euh, y a une ambiance qui est pesante qui est installée dans ces jeux. Et en fait, je pense que le fait qu'il n'y ait pas des surprises tout le temps ou des happenings qui t'arrivent dessus, ça fait que tu as le temps de t'installer vraiment dans une ambiance. Et je pense qu'il y a plein de passages où si on les regarde juste comme ça, on se dit mais pourquoi il réagit comme ça Il y a juste un personnage qui passe. Mais quand ça fait une demi-heure, une heure que vous commencez à rentrer dans cette atmosphère pesante, au bout d'un moment vous êtes là et vous faites bah, tout simplement, euh, non c'est bon, j'en peux plus. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Croyez en vous et oser